Bonjour les amis Aujourd'hui, j'ai essayé quelque chose pour la première fois. C'est faire du jet ski ici euh, dans, dans les Bahamas. Et euh, voilà, c'est une première fois, ça a été vraiment déstabilisant comme toutes les premières fois. Et euh, au début, j'ai cru que je pas y arriver. Euh, C'était vraiment même décourageant de voir que moi, j'avais tendance à tout le temps aller à gauche, à gauche, à gauche. J'arrivais pas à tenir mon jet ski droit. C'est comme toutes les nouvelles expériences, il faut, il faut en effet prendre du temps. Surtout pas s'énerver, parce que plus je m'énervais, moins ça allait. Donc à un moment donné, j'ai réussi à, à maîtriser la bête. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la persévérance, l'endurance, se dire que ben, si d'autres y arrivent, il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Ça C'est vraiment, vraiment certain. Et, et l'optimisme ben, ben, nous, nous aide à se dire, voilà, on y va, on réessaye, on se calme, et puis on y va. Et puis après, on s'amuse. C'était amusant elle était derrière et elle a flippé. Je vous dis pas, j'ai des ongles dans la peau. <rire> Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao.